Et eh bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Petite introduction à cette vidéo pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Déjà dans un premier temps, installez-vous confortablement, prenez à boire, à manger et posez-vous, c'est très important. Roros m'a recommandé d'essayer un jeu qui s'appelle Outer Wilds. T'as vu il y avait un faux raccord, parce que je m'étais trompé de nom à la base et voilà. <rire> et à la base j'avais prévu du coup d'en faire un let's play. Donc la vidéo que vous allez voir là de 40 minutes, c'est censé être un épisode 1 et un épisode 2 combiné sauf qu'au final je vais pas en faire un let's play pour des raisons que euh, je n'ai pas envie d'en proposer un let's play sur le long terme c'est à dire que j'ai essayé le jeu par conséquent j'avais quand même envie de vous proposer ce que j'ai euh, vécu comme expérience au début de cette aventure donc bien sûr il n'y a pas de gros spoil durant cette vidéo et je vais même arrêter cette vidéo avant peut-être le début des problèmes si je peux dire donc je vous laisse découvrir cette vidéo si ça vous intéresse le jeu est sur Eneba à 10 euros je mettrai le lien en description euh, si vous voulez y jouer surtout ne vous spoilez pas a priori c'est très important de ne pas se spoiler si euh, ça vous intéresse de regarder la vidéo et eh bien n'hésitez pas à mettre le petit like euh, et de regarder ce qu'il y a comme contenu sur youtube parce que euh, je mettrai également en description apparemment une grosse vidéo de 2 heures qui est absolument incroyable et que je vais regarder du coup très bientôt. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo parce que en fait le jeu est assez prometteur euh, de, du peu que j'ai pu faire, mais c'est pas mon style à moi par la suite. Et quand tu aimes l'espace par contre c'est absolument phénoménal je vous le dis. Donc bref, régalez-vous et merci Roros de m'avoir suggéré d'essayer ce jeu. Plein de bisous, bon visionnage. Salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien les amis Très contente de vous retrouver aujourd'hui Sur le jeu Outer Wilds Déjà installez-vous confortablement, mettez-vous bien à tête reposée Si vous avez passé une mauvaise journée Je pense que cette vidéo va vous faire du bien En tout cas je l'espère puisque On m'a vendu ce jeu, littéralement On m'a dit que c'était un chef d'oeuvre Qu'il ne fallait absolument pas que je me spoil Parce que J'allais me prendre une claque dans la face G Globalement Voilà je regarde juste les paramètres rapidement Alors c'est un jeu indépendant Et je n'en sais pas plus Tout simplement j'ai pas voulu me euh, spoiler euh, Au niveau des commandes je pense que j'ai rien à toucher Au niveau des graphismes tout est euh, au maximum visiblement Profondeur de champ uh -huh. Bah écoutez on va rester euh, là dessus euh, Ouais Outer Wilds Un jeu qui se passe dans l'univers Mais c'est tout ce que je sais Et apparemment le jeu est incroyable Merci Roros de m'avoir conseillé ce jeu, enfin je dis merci, je dis merci par avance en tout cas euh, J'espère pour vous que vous ne connaissez pas le jeu, je suis passé totalement à côté, il est sorti je crois en 2021, quelque chose comme ça Et, euh, et on va le découvrir ensemble, peut-être que vous allez le redécouvrir, je ne sais pas Peut-être que vous connaissez déjà le jeu mais que vous vouliez voir mes réactions, je ne sais pas En tout cas, nouvelle expédition, n'oubliez pas le like et j'espère que vous allez kiffer Et on se réveille Alors je joue actuellement avec une manette parce qu'on me conseille de jouer à la manette alors pourquoi pas, si jamais ça me saoule je reprendrai le, le clavier souris. On se retrouve du coup, ça me saoule déjà, Voilà, ça, ça me saoule déjà, on va prendre le clavier souris. Euh, on se retrouve avec euh, un petit campement, faire gréer une guimauve. Ah oh, c'est pas bon de faire ça, j'aime pas. Oh incroyable, alors attendez, tendre le bâton. Oh bien ça, oh, là ça s'est cramé je pense. Hein. Hop, et je mange, incroyable. Incroyable, euh, Ok. Je n'aime pas faire ça. Voilà, tout le monde aime faire ça durant les campings, moi je n'aime pas. Euh, parler à Ardoise. Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as le programme spatial pas plus tard qu'hier et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Oh Qu'est-ce que t'en dis T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou Le plein est fait, il n'y a plus qu'à décoller. Eh ben écoute, euh, c'est parti, hein. Tout est prêt de mon côté. On va enfin pouvoir tester le nouveau système d'atterrissage hydraulique avec un pilote plutôt que le système automatique. En parlant de pilote, évite de t'écraser à ton premier atterrissage. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement. Si tu veux pouvoir décoller, amène-les une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Merci Ardoise. Je suis en train de réaliser que Ardoise est une créature. Très bien. Donc, je ne sais pas du tout. On va prendre notre temps durant cette aventure. Je ne sais pas. Combien de temps vont durer les épisodes En tous les cas on va essayer de se retrouver tous les jours Ok je peux monter là-haut euh, Sinon là il y a quoi là-bas parce que déjà Oh la musique incroyable Alors est-ce qu'on est sur une sorte de planète Terre On dirait bien Code de lancement Attends c'est ça la fusée là C'est censé être ça la fusée Ok Bon écoutez on va suivre le chemin C'est un jeu de type paisible visiblement Et ça ça me plaît ça fait du bien donc on va te chiller un max On va te chiller un maximum C'est toi Mika, pas du tout Mika, ah ouais c'est euh, relax oh, J'ai hâte de voir ça Tu ne veux pas aller dans l'espace, hein Tu n'as pas intérêt à changer d'avis Bien sûr que j'y vais Bah ouais J'espère bien, ça fait une éternité que personne n'aille dans l'espace J'ai vraiment, vraiment envie de voir à quoi ça ressemble Vraiment beaucoup Eh, hey, ça te dit d'essayer mon modèle Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée Sauf qu'il y a moins de chance de prendre feu euh. D'accord Piloter la micro fusée Oh, oh le jour se lève D'accord Donc on est sur terre Enfin Ou pas euh, Oui enfin on est sur terre euh, oui <rire> Une terre fictive euh, Ok partir Oh waouh Et ben voilà ben, j'ai bien fait de m'entraîner On recommence Propulsion, ah voilà Ah oui c'est Ça y est j'ai, on est mort On est mort, et eh bah ben, je sais pas du tout Piloter un drone, attendez À la manette peut-être euh, Propulsion Ah oui à la manette ce sera bien Plus simple, ok Oh trop bien Oh j'ai compris quoi, ok J'ai compris, allez je me barre Merci beaucoup euh... Comment tu t'appelles bichette, Mika, très bien Bah c'est bien mignon c'est bien mignon pour le moment Alors Lounge tower ouais bon là il me faut les codes Porf Salut petite pierre Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles Quand tu rentreras il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon Gossin toi et moi Ah je connais bien Autour d'une seule étoile en fait Les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure On ne peut pas vraiment appeler le bon filon Un délicieux vin de sève. Les vrais atriens se distinguent par leur estomac d'acier. Ah, voilà Notre société de chasseurs-cueilleurs endurcis est issue de maintes expérimentations. Je veux dire par là que nos ancêtres ont survécu en mangeant tout un tas de choses immondes. Donc on est des artriens. Comme les terriens, mais là c'est des artriens. Donc on est sur la planète de Artre. Eh 200 de, de QI. Waouh Rutil tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein Ah, apparemment, c'est pas très safe, quoi. Apparemment, c'est pas très safe. Le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs. Bonne chance Merci. C'est adorable. Euh, on a un petit papier. Ce siège de pilote, qui fut celui de l'astronaute Felspass, et tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace. Certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol, il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant tournant pardon, dans l'histoire artrienne. Bien sûr, c'est. C'est trop chouette. Utilisez l'appareil photo du satellite. Oh. On peut voir les photos. Euh. Ah. D'accord. Donc c'est le satellite qui tourne autour de notre planète. C'est ça euh, il va se planter là non Ah non, voilà. Waouh. D'accord, bah c'est une petite planète en fait. <rire> c'est une petite planète. Bon, très bien. C'est vraiment une toute petite planète, ça me plaît bien. Euh, on a pas une petite lumière parce qu'il fait un petit peu sombre. Ok, il y a des trucs de cosmonautes. On dirait un petit peu un musée, euh, le, le musée des fusées. Finalement, très bien. Bien kiffant. Ah oui, il fait déjà nuit. Ah ouais, mais on est minuscule. Oh, j'adore. Alors vous savez que moi j'adore l'espace hein. Regardez la vitesse Bah ben oui du coup on est une petite planète alors ça va vite Jour-nuit, jour-nuit quoi Attendez j'ai vu une planète passer tout à l'heure Incroyable Attendez, excusez-moi j'ai la tête dans les étoiles Voilà c'est ma passion mais euh... ben Déjà là-haut c'est des débris ça Ah Je me suis pris la flotte Bref euh, C'est toi que je dois voir Non c'est Marne ça Le grand jour est arrivé, tu vas manquer à Halle la plateforme de lancement des fusées est plutôt jeune. Ah! Non, mais la plateforme actuelle convient très bien. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai l'impression que ça va pas marcher. J'ai l'impression qu'on va pas y arriver. Euh, très jolie planète là. Est-ce que ce serait un petit peu notre soleil? Bah non. Ce serait un petit peu notre lune finalement. Bon. Salut Gneiss. T'as la même tête que l'autre. Pareil que tu quittes le cratère. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord <rire> Euh... Où est l'observatoire Pas très loin. Non, pas très bon signe que je pose ce genre de questions. Ah L'observatoire est en haut du chemin derrière la cascade, d'accord. Bon. On m'a dit qu'il fallait que je fasse très attention au dialogue et au texte. Donc je vais éviter d'aller trop vite. Euh, parce qu'il y a quand même des énigmes et des casse-têtes au bout d'un moment. Euh, bah je vais vous parler les gars. Hein. Coucou astronaute on voulait jouer à cache-cache. Ah, c'est des enfants. On peut jouer avec ton auduluscope Non, pas aujourd'hui. Oui, oui. Mais là, je vais partir dans l'espace là. J'ai pas votre time. Ah, bah, Galen, elle est triste. Bonne chance dans l'espace. Merci, Galen. Je lui ai tiré les verres du nez. Bon, on va monter parce que j'imagine qu'il faut monter. Oh, une pêcheuse. Spinel. Pêche en rime, pêche en rime, une chansonnette et tout s'anime. Oh « Tu quittes le cratère, ça nous fera un peu plus de travail, si tu n'es plus là pour aider. »« Eh ben bon courage. Cette »« grosse, Cette grosse planète d'eau, Léviat, c'est là que moi j'irai. »« Pourquoi ?» Une fois alors que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp, Gabro m'a parlé de son premier voyage vers Léthiat. « C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais les eaux troubles étaient apparemment presque inondables. »« Insondables, trop sombres. » Gabro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décidait de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continua toujours plus profond, plus profond. Et tout d'un coup impossible d'aller plus loin. <rire> Regardez la troisième réponse que je peux lui mettre. Euh, bon. Moi je vais essayer de, respect, de, de, de rester sympathique. Parce que je vais quand même partir dans l'espace. <rire> ok, il y a eu des, des gros monstres et tout. Ok, super. Allez, l'observatoire c'est là-haut. On y va. Sur ces petits airs de guitare euh, Absolument paisibles Pacifiques Et le soleil qui se relève déjà Enfin je dis le soleil le jour Qui se relève Ah si oui le soleil On appelle ça des soleils finalement Les, les étoiles lumineuses euh, Peu importe lesquelles J'ai pas de bêtises Bref Salut toi Eh On joue pas avec les cailloux comme ça hein. Danger Cette enceinte renferme une poche de matière fantôme une étrange substance d'un froid extrême Qu'on ne peut voir à l'œil nu La bonne nouvelle c'est qu'on peut la détecter avec une caméra Traversée de la matière fantôme Cause une intense douleur et peut se révéler fatale Si vous vous blessez vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous Ok donc il ne faut pas y aller Utilisez l'appareil photo hmm. Ah on voit la substance D'accord oui Très bien Très très bien Waouh. Oh regardez il y a des astéroïdes qui passent tout proche de nous, quoi. J'adore. Et ça, c'est de la fusée, ça, non Oh là là. Ok. J'aime ce qui se passe. Bon, en tout cas, elle, elle gravite autour de nous. Si c'est une comète, euh, un jour, elle va se cracher sur nous. On va rien comprendre. Bon. Peut-être pas demain, mais quand même. Ok. Eh bien, je crois que c'est l'observatoire, ici. Enfin, c'est un arbre, mais c'est surtout un observatoire. Morène. Salut, astronaute Beau temps pour décoller, pas vrai Tu fais quoi Je me sers de mon onduloscope pour détecter des sons provenant de planètes éloignées. Je l'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée pour capter la musique des voyageurs. Oh, Odyssée, ils font de la bonne musique. La nuit dernière, j'ai entendu le banjo de Ribeck en provenance de gravité. J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. Ah, ok ils ont déjà coloni En fait, ils ont déjà colonisé plusieurs planètes. Mais c'est juste ça fait longtemps qu'ils sont pas retournés dans l'espace. Ok Attends, je peux utiliser l'onduloscope. Oh. <rire> Mais non C'est incroyable. Ça me fascine. C'est incroyable. D'accord. Bon, c'est pas des comètes, c'est des planètes elles sont bizarres leurs planètes quand même. Ouais, excusez-moi, mais et vous savez que ça me fascine, je peux, je peux passer je sais pas combien d'heures euh, à faire ça. Euh, hop, dégage. Voilà. Bon, ben c'est pas ici l'observatoire. Hein. Ou alors j'ai encore rien compris. Euh, c'est pas ici l'observatoire. Bon, mais non, mais il est là l'observatoire. Oh là là. Mais non, mais attends. Il y a un chemin là-bas. Observatoire. Mais non, il est là-bas. 0G cave Mais attends mais je dois aller où moi là Oublie pas de passer de me faire un coucou avant le décollage J'ai préparé euh, Un entraînement en apesanteur Si t'as besoin d'une remise à niveau Ok donc on va faire l'entraînement dans la cave Mais attends d'abord je veux monter là haut moi J'ai vu de la fumée s'élever du cratère Genère Corse Au nord alors j'ai décidé d'y aller jeter un oeil Tu peux te servir du lance-guetteur Wow Ok Le lance-guetteur Nord, cratère. Ok. Nord-ouest, mont wow. oh. Incroyable. Je sens que durant ce let's je vais pas trop parler en vrai. Hein. Donc là, si je vise le nord. Pff, merde Ah putain C'est ça ce genre de satellite qui prend des photos Mais il va se cracher là non Il va se cracher. Voilà. Ah mais on peut le récupérer Ah ok heureusement c'est magique Ah c'est rigolo quoi T'envoies le machin et hop tu peux regarder les photos Ah purée oh, C'est vraiment une petite planète comme dit. C'est vraiment bien fait Il va se planter là Voilà hop je le récupère Bon très bien vous avez compris l'idée euh, On va pas non plus euh, faire ça 30 000 ans Putain c'est incroyable J'aime ce qui se passe pour le moment. J'aime ce qui se passe. On va du coup aller dans la cave euh, pour commencer. Salut, mec. Salut Je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse Ça m'effraie un peu. Allez, on va dire. Euh, C'est normal d'avoir peur. Euh, J'étais loin d'avoir ton manque d'expérience. T'es sérieux, là Ok, je vais absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave Si tu veux un en entraînement en apesanteur de dernière minute tu peux y descendre Allez go Allez, donc là on va descendre Hop là Oh trop bien, et là on va, on va voir ce que ça fait d'être genre bah, sans gravité quoi Waouh wow. Elle peut-être petite la planète elle est peut-être petite mais elle est profonde hein, quand même hein. Alors, euh, sortie du contexte, ma phrase est incroyable Ah on a une lampe torche, oh merde mais c'est un jeu d'horreur Non c'est pas un jeu d'horreur les amis, hein, je vous rassure d'ailleurs euh, Vous n'avez aucune crainte à avoir, ce sera pas un jeu qui fait peur ou je sais pas quoi Enfin je dis ça alors que j'en sais pas la moindre idée Mais normalement c'est vraiment un jeu qui fait réfléchir et qui est beau et tout ça tout ça Voilà tout ce que je peux savoir En général quand on dit qu'un jeu c'est un chef d'oeuvre c'est que c'est pas un jeu qui fait peur Bien au contraire euh, D'accord Donc là je mets la combinaison Et là j'ai une sorte de jetpack et Là je fais ça et je vole Oh waouh Ah c'est incontrôlable le bordel Hop là d'accord euh, ok Alors je suis censé aller où Ok là c'est en train de miner Salut tuf. Tu fais quoi <rire> Oh non imagine il y en a plein qui ont fait cette blague euh. Des choses à raconter Non, tu ne devineras jamais où je pars. Oula. Si tu veux te barrer dans l'espace, c'est ton problème, mais je t'interdis de m'y faire penser. Oh <rire> D'accord. Ah oui, il n'y a vraiment pas de gravité en fait Comment ils ont fait ça C'est-à-dire que quand je saute, automatiquement. Euh, automatiquement, je vole quoi. Alors, on va éviter de mourir. Voilà, je sais pas si euh, on peut mourir, mais. Ce serait bien dommage. Euh... Ah, on a du carburant en haut à gauche. J'avais pas fait attention à ça. Faut faire attention quand même. Euh... Ah oui, il y a vraiment pas la notion de, de haut-bas-haut-bas. Enfin, si quand même un peu, mais... Euh... Wow, je dois descendre là Ok, je descends. Wow, on est dans Lost in Space. 0 sur 3 réparé. Qu'est-ce que je dois faire Ok, je dois réparer là. Attends. Respecte-moi quand même. Ok je maintiens Je maintiens Voilà je répare Ok ça s'est réparé C'est quoi ça Comment je monte Je sais même pas Il est où le haut et le bas Faire une roulade Oh Non Bah voilà Bah messieurs dames Je suis perdu Là haut Ok Là il a pas la notion De haut bas Et ça ça me plaît Putain J'aime l'espace Vous le savez ou pas Je crois que j'ai déjà dit hein. Comment je répare Comment je répare Attends, ah, il faut que je fasse une roulade peut-être Ok, j'ai Je me mets là, excusez-moi parce que c'est pas facile à contrôler hein. Ok Ok, je répare Ok, plus qu'un maintenant J'entends le bruit mais je sais pas où Ça doit pas être bien loin uh -huh. Il vient d'où le bruit, ça se trouve ça vient même pas du truc cassé alors je crois que je viens de là Merde arrête je vais me planter Euh ok Alors bougez pas Bougez pas Moi je suis Thomas Pesquier Rien ne me fait peur Euh putain mais c'est quoi ce satellite en carton là Vitesse alignée Ah j'ai trouvé Je suis un boss Alors comment je fais pour monter Ah putain Oh les gars, et c'est tellement complexe. J'aurais jamais réussi à la manette hein. J'aurais jamais réussi à la manette. Hein. Ah, c'est gênant. Allez. Allez. Ok. Et je sens, je sens qu'on va galérer dans l'espace. Parce que là, c'est de la simulation, quoi. Mais quand on va être vraiment dans l'espace, ça va être dingue. Ok, simulation terminée. 50% restant. Je dois faire quoi Je dois remonter c'est bien par là-haut. Aïe, aïe, aïe. <rire> bon, j'imagine, je dois aller là. Hein. Oh, c'est gênant ce qui se passe. C'est gênant. Allez. Ok, j'ai réussi. Et là, normalement, voilà, on a de nouveau, on est de nouveau pas mal. Euh, je suis censé ressortir du coup euh... Je viens de là. Hein. Je dois remettre la combi Retirer la combi. Voilà. Et là je peux partir. D'accord. Et eh ben, on aura fait une sorte de tutoriel. Et c'est pas pour me déplaire. C'est pas pour me déplaire. Alors ça, j'aime bien, on a une sorte de liberté visiblement. Parce que là, il me dit pas si je devais euh, revenir ou pas. Donc j'aime plutôt pas mal. J'aime plutôt pas mal. Il y a une sorte de liberté. Et ça nous a permis de faire un peu un tutoriel pour voir par la suite comment on va faire pour se débrouiller, quoi. Donc j'ai envie de dire, on est prêt pour le lancement, mon ref. Beau travail ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial. Mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. D'accord. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou. Qu alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire. Bonne chance. Oh, mais, et est un, mais et, il est super médisant ce mec. Gossant là. C'est gaussant, quand même de t'écouter parler là. Ouais, et ça, j'adore ça. Oh. Et vous, vous avez aucune idée du nombre de soirées, enfin de, de, de, de nuits, pardon, que j'ai passées pour de vrai dans ma cour. Euh, à tout simplement euh, être sur Stellarium et voir les, euh, les satellites euh, passer. C'est impressionnant. Alors, ça va pas aussi vite que ça, du coup, évidemment, mais c'est impressionnant. Euh, OK. Du coup, on va à l'observatoire. Euh, mais là, je suis en train surtout de revenir sur mes pas. Là, on est bien d'accord. Ah non. Mais non, c'est ça, l'observatoire. Magnifique. Magnifique. Très bien, oui, oui. Lounge tower, ouais ouais moi je vais là là, observatoire Alors Membre fondateur du programme Odyssée Dans le sens horaire en partant du coin supérieur Alors on a euh, Cornet, Gossan, Ardoise et Felspas. Ah oui donc Gossan en fait il est condescendant Mais parce qu'il fait partie des fondateurs du programme Donc il a le droit d'être condescendant j'ai envie de dire euh, Très bien Très très bien, Felspath fut le premier Atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Après avoir accompli son première orbite autour d'Artebois, Felspath réalisera le premier des nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rokai. Et c'est sur Rokai qu'on a écouté la radio tout à l'heure. J'ai tout compris, c'est incroyable. Pourquoi c'est écrit en anglais maintenant Très bien. Très bien j'ai voulu euh, revérifier J'ai écrit hier PewDiePie en fait C'est pour ça que ça m'a un peu perturbé Salut Al Ah bah voilà Et bah c'est parti j'en ai la boule au ventre Mais non il faut pas me stresse pas frérot Tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai où que tu sois On a passé dans de temps sur cet outil Alors prends en soin Oh un traducteur J'ai hâte ah, J'avais peur avant mais maintenant j'ai hâte euh, Tu viens voir la nouvelle statue Mais non je veux juste les codes de lancement moi faut que tu vois cette statue avant de partir Mais j'en ai rien à péter moi de ta statue <rire> C'est la première statue intacte qu'on trouve Ah Faut vraiment que je me calme Vas-y tu as une fusée à faire décoller Ouais elle est belle ta statue c'est bien C'est une chèvre quoi Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les nomailles Une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années Oh incroyable Incroyable Très bien Bon les codes de lancement, oh waouh Donc c'est ça ce qui est chouette C'est qu'on est vraiment dans un système solaire euh... Ouais c'est un musée en fait, on est dans un système solaire Qui peut représenter au nôtre qui... Merde, qui peut faire penser pardon au nôtre Évidemment, du coup c'est fictif, mais du coup c'est ça quoi C'est excellent quoi, genre si ça se trouve Là, euh, ça est... genre c'est vraiment un système solaire euh... Enfin il y a bien un monde parallèle Où ça existe tu vois, incroyable futur site de notre nouvelle exposition Si vous avez passé un bon moment grâce à Odyssey, N'hésitez pas à soutenir l'agrandissement de musée Ah j'ai plus en rond moi N'hésitez pas à faire des donations les amis Donc là je peux traduire Traduire Nous sommes bientôt prêts Félix et moi avons acheté la construction Et d'après elle le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps Superbe Bon C'est génial moi je veux voler moi C'est quoi ça ingénieux bâtisseurs, les Nomails étaient également des artistes. Incroyable. Est-ce qu'ils avaient des créateurs de contenu C'est une vraie question, ça. <rire> non, parce que bon, qu'on se le dise. Euh, ce cristal provient d'une ruine. Ah ouais, la classe. Essayez-le, quoi, on peut le prendre Non Non C'est incroyable. Ça te fait marcher sur les murs ah oh ouais la perte oh non c'est incroyable Attendez C'est incroyable ce qui se passe et ça va nous être très utile à mon avis C'est incroyable Incroyable Euh ok et du coup nous on est où là Les étoiles comme notre soleil génèrent de la lumière Et de la chaleur qui résulte de la fusion Et de l'hydrogène et bref c'est le soleil quoi plus le noyau d'étoile se contracte, ok. Bon, en fait, ça c'est euh, toutes les différentes phases du Soleil. Par contre, ça c'est quoi ça Waouh Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore, comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé ah oui, mais c'est ça. Bon, ça c'est réel. Mais ça c'est vrai. Mais du coup, est-ce que c'est vrai euh, l'image Enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, je connais euh, la... la fin d'une étoile, donc la fin de notre Soleil, par exemple. Je sais comment elle va finir. Mais du coup ce qu'ils ont dit sur le fer c'est vrai Parce que ça j'ai jamais entendu parler Incroyable J'aime beaucoup ce qui se passe euh, Qu'avons-nous là La roche étrange qui se déplace euh, J'ai pas eu le temps de dire je suis débile Waouh Très bien euh, Les codes de lancement je veux décoller Ah oui, j'ai fini de monter pardon Je suis bête Allez montons Montons, montons. Je crois que le concret, euh, le concret arrive. Le projet va se concrétiser. Ah, ben voilà C'était ça, moi, que je voulais voir. Donc, le soleil au middle. Oh Non. Oh non, c'est incroyable. Oh non, c'est incroyable. Oh je suis, ému. Voilà, je, je suis absolument ému Alors que c'est pas du tout notre vrai système solaire dans la vraie vie Mais c'est incroyable Donc nous on est merde, on est là Donc en effet c'est vraiment une toute petite planète hein. Mais alors ça mec imagine dans la vraie vie Donc on, on tourne super vite en réalité Par contre elle tourne pas sur elle même Eh, eh bah alors bande de nulos Regardez les, les étoiles elles tournent même pas sur elle même Enfin les planètes Bah alors bande de nulos Vous savez pas tourner sur vous même Donc on a notre lune la rocaille et c'est là-dessus qu'il y a des gens qui sont apparemment dessus si j'ai pas de bêtises. On est là, là on a la sablière, sablière noire. Je sais pas ce que c'est que ce truc là, qu'est-ce qu'ils ont envoyé là Ça ça va pas tenir longtemps ça leur truc là, c'est quoi OK. Gravité. Léviath, ça c'est un petit peu Jupiter, j'ai envie de dire. Ah c'est rigolo ça. Qu'est-ce que c'est ce truc Mais eh hey. Ils ont fumé la moquette. <rire> On dirait une planète. Euh... T'imagines ça existe ça Normalement ça existe pas. Je crois pas. Hein. Scientifiquement. Bon, euh, incroyable. Alors ça par contre je m'attendais pas à ça et ça me fait juste bander. Voilà. Ah, cornet. Bah il était temps cornet. Te voilà. Je viens de terminer les observatoires préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de nomailles portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des nomailles. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace Bah Déjà, je vais tâcher d'en apprendre plus sur les nomailles, puisque tu m'en parles. Euh, je vais retrouver les autres voyageurs, je vais explorer les lieux inconnus, je vais commencer en douceur, je n'en sais rien, je verrai bien. <rire> ah ouais, mais là frère, moi je veux tout faire, moi. Je vais commencer en douceur. Voilà des propos à viser. Tu comptes te rendre sur la rocaille dans ce cas Le voyage vers notre lune est sans danger et te permettra également de prendre tes marques. Ah bah oui, il faut commencer tranquillement. Hein. Avant d'aller sur Mars, il faut retourner sur la lune. Hein. Et c'est Thomas Pesquet qui le dit. Hein. Elon Musk aussi. Hein. Tu vas donc euh, avoir besoin des codes de lancement. Bonne chance. Merci. Ah c'est du Morse, les codes de lancement. 2-1. 1.1. Point, point, point. What the fuck C'est du morse. Euh, très bien. Donc on va aller sur la lune, c'est incroyable. Allez, on va aller euh, à la fusée de lancement. Ça va être insane. Ça va être insane. Alors voilà les amis, pour euh, ce premier épisode. J'espère que ça vous fait kiffer. C'est par où la sortie, c'est par là. J'espère que ça vous fait kiffer les amis jusqu'ici. Oh là. Alors ça par contre... Euh... Alors, euh... Oui, non. Alors attends, parce que là ça change un petit peu ce que j'avais prévu. Qu'est-ce qu'il vient de me prendre là Il vient de me prendre mes informations personnelles C'est une caméra chinoise <rire> C'est quoi C'est. Pardon, excusez-moi. Très bizarre. Bon, je vais aller à la. Bah, il faut aller à la Launch Tower, mais. Très très très bizarre. Oh ouais, alors tu as jeté un œil à cette statue Bah, pour. Oui, elle brillait, c'est bizarre. Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs. Comme une hallucination. Le prends pas mal. On peut te laisser décoller tu crois Je veux dire... Mais attends mais frère, comment t'as compris ce que j'ai vu alors que du coup tu me crois pas Y'a un truc qui cloche. Mais pourquoi Je sais pas moi pourquoi frérot, euh, sinon je te le dirai pas. Euh... D'accord donc ce qui me fume Bonne chance merci Au début il me... il me fait comprendre que je suis débile Et que ce serait dangereux du coup de m'envoyer dans l'espace Parce que je suis un peu con Et puis maintenant il me croit C'est incroyable Vous êtes bipolaire ici <rire> hey, Salut toi Je t'avais pas vu Tu t'envoies dans l'espace aujourd'hui Tu vas partir et disparaître pour toujours T'inquiète pas je vais revenir Ah c'est gênant Ça c'est très gênant T'inquiète poulette T'inquiète poulette Il faut toujours rassurer les enfants Même si moi même je n'y crois pas euh... Ok Oh on a fait le tour Ok on est retour à la case départ Comme dirait la team BS euh, Je peux te dire un dernier truc On dirait que tu es prêt pour ton départ C'est excitant d'assister à un décollage Mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée On essaye de réparer le système anti-collision du pilote automatique Ouais, Pourquoi tu m'en parles frérot euh, Par contre ouais, comme dit ça ne m'inspire pas confiance moi cette fusée C'est censé être une fusée ce bordel là Allez ah ah voilà c'est ça la fusée Putain et je croyais vraiment que la fusée Je croyais que la fusée c'était ce truc en bois Je me disais mais c'est pas logique y a même pas de réacteur Mais je me suis dit on sait jamais Ok les amis est-ce que vous êtes prêts On m'appelle l'ovni Ok alors on est dans la station Je peux ouvrir les coutilles à tout moment Nous avons ici eh bien Le euh, poste de commandement de pilotage Nous avons ici Pour le journal de bord Très bien nous avons la carte des planètes que nous avons pu voir dans le premier épisode, de manière 3D, c'était absolument génial. Programme Odyssey, voilà. Nous on est là, à et on a dit qu'on allait aller à la rocaille d'abord. Euh, je pense que rien nous empêche de faire ce qu'on veut de toute façon, mais bon, on avait dit que voilà. L'intrus. Ah Il y a un intrus. On sait toujours pas c'est quoi le truc qui tourne autour du soleil là qu'on avait vu tout à l'heure. là. Bref, euh, qu'avons-nous là Oh, c'est le truc qui nous permet de marcher sur les murs ça Incroyable Allez on va prendre la combinaison hein. Moi j'ai Thomas Pesquet il a dit il faut toujours s'équiper euh... <rire> Je suis trop con Allez on s'attache Et on s'empoisonne Caméra de décollage Oh wow. Ok donc on voit le bas Ça c'est la vue cockpit Je peux décoller Je peux me détacher, je peux ouvrir la carte Attends t'es en train de dire qu'on va pouvoir Voler genre vraiment librement Comment ça C'est incroyable ce qui se passe là. Ça voudrait dire que de manière logique, il faudrait attendre d'être aligné avec une étoile, enfin avec une planète, pour pouvoir y aller. Euh... Et puis il faut faire gaffe à l'intrus aussi. L'intrus qui a une... une courbe ovale. D'ailleurs, la rotation autour du soleil est parfaitement ronde hein, des planètes. Hein. Voilà, je tenais à vous le dire. Incroyable. Euh, ok. Fermez la carte. Très bien, bah écoutez on va décoller. Oh là là, bombardez-moi la barre de like. Non attendez, on peut vraiment voler comme on veut là Non. Non Attends, t'es en train de me dire que là on vole librement. Mais non. Alors on va éviter de mourir. Ah ouais. Oh, C'est sacrément incroyable. Alors on va peut-être pas se, se diriger vers le soleil. Euh, pilote automatique. Ajustement de la trajectoire. Non. Non. Non, j'ai trop le seum. Oh, je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour ça. Mais bah, il m'a fait un truc tout seul comme un débile. Comment j'ouvre la carte Voilà. Ok, moi là, je ce que je veux... Je panique, je suis désolé, j'ai cassé déjà le vaisseau. Moi, je veux aller sur la rocaille. Donc je verrouille. Voilà, on va essayer de décoller. Et là... Il faut que je trouve l'étoile. Euh l'étoile, faut que j'arrête de dire ça. Que je trouve la lune. Et là je suis absolument perdu. Je suis perdu, j'ose rien faire. Oh. Ça je suis dans l'espace. Sortir de la fusée pour les réparations. Oh t'inquiète. Ok on vient de là. Oui notre étoile On va se la prendre dans la gueule. Hein. On va se la prendre dans la gueule. Waouh. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça moi. Vous êtes ici. Moi je me suis éloigné super vite en fait. Bon c'est pas là que je veux aller, moi je veux aller sur euh, ma lune, moi. Ah il me propose la trajectoire que je dois prendre, regardez. Si je suis pas trop con. L'ancien guetteur. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, c'est bon, je me suis rapproché de Au secours. C'est là que je veux aller moi. C'est là que je veux aller moi. Oh. Oh my god. Euh, alors c'est très sympa, mais je ne sais pas du tout comment faire. On y va tout doucement. Tranquille, il n'y a pas de stress. On est dans l'espace, c'est magnifique. Oh putain, mais c'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Je parle plus. J'y suis. Je suis mort mais j'y suis Ok Ok Ok j'y suis Reste au sol toi Reste au sol frérot Ok Allez je me barre What Oh, C'est incroyable On est sur la lune Bon je me suis vraiment garé comme une merde Je sais pas du tout comment faire pour réparer le bordel Mais là on est sur la... Enfin je dis la lune euh, désolé hein. Comme dit c'est pas la lune Ok, bon, on vérifie l'oxygène quand même. Et c'est fou, on a notre planète juste à côté, mais en vrai, de vrai, je pourrais y aller sans fusée. Notre planète, là, on pourrait y aller sans fusée. <rire> Qu'est-ce que c'est que ces trucs Ok. Ok, reste au sol, s'il te plaît, merci. Journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48, je ne capte toujours pas le banjo de Rebec depuis gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurais entendu sa musique. Ok, il a écouté, genre 55, on entend bien. Très bien. C'est toujours là, je trouve ça glauque. Ok. Bon, il y a de la vie un peu partout, quoi. Il y a de la vie un peu partout, c'est incroyable. Bon euh... Attendez, il y avait quelque chose là-bas, ouais Il y avait quelque chose ici Allez, tu peux le faire, on y croit Signal non identifié Arbre détecté, réserve d'oxygène Oh, trop bien Salut mon ref Oh, hé, hey, c'est toi Je ne savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps A vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court euh, ça n'a pas l'air très animé par ici Pas vraiment non Je suis en contact avec le centre de contrôle Cornet et Gossan Principalement qui me contactent par radio de temps en temps pour discuter un peu Tu hmm. nous espionnes Mais non je n'espionne personne Je... <rire> D'accord euh, Quel est cet endroit Très drôle ok Oh par les étoiles ce n'est pas une blague Ça c'est déprimant Bienvenue sur l'avant poste lunaire Un endroit dont le programme spatial ne parle... Même plus aux nouvelles recrues apparemment Quand on a lancé le programme les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leur fusée Ah C'est une sorte d'avant poste Je peux réparer ma fusée ici Je pense Ok si on y va tout en douceur en vrai c'est ouf, alors par contre c'est incontrôlable je trouve, voilà du coup je peux retirer la combinaison, normalement j'en ai plus besoin ici, c'est la planète ouais what non euh... alors voilà bah notre soleil, euh... bonsoir oh non oh non Ouais les amis, euh, incroyable, je ne sais pas ce qui se passe après. Je vous le dis clairement, je ne sais pas ce qui se passe après, je veux pas me spoiler, je ne veux pas vous spoil non plus. Donc maintenant, c'est libre à vous. Soit vous jouez au jeu, soit vous regardez du contenu dessus, ou soit ça ne vous intéresse pas. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Petite euh, première expérience bien sympa. Moi, je vais de ce pas foncer pour regarder la vidéo de 2 heures de The Great Review. Je mettrai aussi le lien en description. En tout cas, les gars, plutôt pas mal. Ça me réconforte dans l'idée que l'espace me fait extrêmement peur. Et me fascine en même temps, ça c'est clair. J'ai tellement la tête dans les étoiles dans la vraie vie. Hein, vraiment, toujours sur mes applications à regarder. Ah, ça c'est un satellite, ça c'est une étoile, c'est ci et ça et tout. Mais en même temps, je sais que si on me mettait là-haut, même avec les meilleures conditions, avec les meilleurs astronautes, etc. Je peux pas. Je Impossible. Je n'y arriverai jamais. <rire> c'est juste pas possible. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.